Et yo tout le monde, c'était Rydil, on se retrouve pour une vidéo news dédiée à une pièce de collection cette fois-ci. Et oui, Halo Infinite approche de plus en plus et la saison des collections est ouverte. On va avoir de plus en plus de figurines diverses, de goodies en tout genre. Et là, c'est la première grosse figurine en résine qui vient de pointer le bout de son nez, qui est signée Gaming Heads. C'est leur première contribution à la série Halo ils ont l'habitude de faire des figurines pour le monde du jeu vidéo en général et il s'agit d'une figurine en résine de 31 cm de hauteur pour 45 cm de largeur qui met en scène le Master Chief qui affronte Echarum. Donc premier point très important, sachez que la figurine est disponible en France Gaming Heads exporte en dehors de leurs frontières donc si vous êtes résident français vous pouvez dès à présent la précommander la figurine est prévue en Q2 2022, c'est-à-dire une livraison prévue entre avril et juin 2022. Sachez cependant qu'ils sont basés en dehors de l'Union Européenne, vous devrez donc vous acquitter de frais de douane, ainsi que de frais de port qui sont assez onéreux, étant donné qu'il s'agit de produits assez fragiles et assez volumineux. Donc venons-en au prix, puisqu'il s'agit là d'une nerf de la guerre, il y a trois variantes. La variante de base, dans laquelle le Master Chief tient un fusil d'assaut qui est affiché au prix de 470$. Une version banished, dans laquelle le Chief tient une épée à énergie standard, qui est bleue, mais il y a aussi le fusil d'assaut qui peut être greffé à la place de l'épée, et enfin une version UNSC dans laquelle il y a en plus de ça une épée paria rouge qui vient s'ajouter donc à l'épée bleue et au fusil d'assaut. Cette dernière est affichée au prix de 530$ dollars et au niveau des noms ne cherchez pas la logique il n'y en a aucune. Un dernier point important et non des moindres dans l'univers de la collection c'est la limitation de chaque pièce. Si 60$ d'écart peut vous paraître élevé entre l'édition de base et l'édition UNSC, sachez que l'édition de base est produite à 1500 exemplaires, l'édition Banish d'à 1000 exemplaires et la version UNSC à 500 exemplaires et ça à la revente, eh bien sachez que ça a une valeur qui va largement excéder cet écart de 60$. Comme nous le disions précédemment, il faut compter des frais de port pour la France métropolitaine qui s'élève à 50$, dollars, ce qui rajoute à cette statuette qui est déjà très onéreuse, c'est malheureux mais c'est comme ça, sachez que si vous la commandez malgré tout, eh bien vous devrez vous acquitter d'un acompte d'environ 50$ dollars qui n'est pas récupérable si vous décommandez la statuette, et si vous l'achetez, vous ne serez prélevé qu'au moment de l'expédition et ils ont des options de paiement en plusieurs fois jusqu'à 10 mois sans surcoût. Mais bien évidemment, si vous aimez manger des pâtes, eh bien acheter cette figurine ne vous posera pas aucun problème. Alors à l'heure de cette vidéo, le 7 octobre 2021, il y en a encore, sachez-le, on verra si elles vont tenir longtemps puisque les pièces de collection sur Halo, c'est quelque chose qui actuellement se fait très très rare et à des prix absolument astronomiques sur le marché de l'occasion. Ça, il faut bien le savoir. Alors une fois ceci dit, qui est quand même très important parlons un petit peu de la statuette en elle même donc il s'agit d'une statuette en résine alors pour les néophytes sachez que la résine et eh ben c'est le nec le plus ultra de ce qui existe dans les figurines c'est de bien meilleure qualité que le pvc que l'on peut retrouver sur les statuettes de dark horse par exemple et le plus souvent les statuettes en résine sont limitées en quantité euh, assez faible on a donc une finesse au niveau des finitions qui n'a rien à voir par contre c'est quand même bien plus fragile et bien plus lourd. Il faut aussi souligner la taille de cette statuette, 45 cm d'envergure pour 31 cm de haut. C'est tout simplement énorme, hein il y a pas mal de photos comparatifs de la taille. Il n'y a pas beaucoup de résines qui ont des tailles aussi grandes, ça explique aussi le prix, qui est soit dit au passage un prix qui est correct pour ce type de produit avec ce type de dimension. La mise en scène de cette figurine est assez recherchée, elle est dynamique, aérienne, et ça c'est toujours un point positif, et elle me fait beaucoup penser à la statuette McFurlane qui mettait en scène le Master Chief qui mettait une grenade dans le dos du chasseur à la fin de la web série For Order to Dawn. Il s'agit aussi de la première statuette en résine qui met en scène une brute, ça il faut aussi en parler, alors... C'est logique, hein, les Banished commencent à prendre une place très importante dans l'univers de Halo, on en aura sans doute d'autres, mais c'est la première du genre. Et voilà, on pourrait parler un moment de la statuette, de ses détails en tout genre, euh, il faut vraiment, vraiment souligner la qualité de l'armure du Master Chief, la qualité de la brute, en tout cas... Je trouve surtout de sa modélisation globale et de son armure, sa tête de près fait un petit peu peur. Le socle est un minimum travaillé, c'est souvent le parent pauvre des figurines en résine top quali. Et ben là, au moins il a le mérite d'être original, ce qui est là encore un point positif. Hein. Bon, Bien évidemment, le point sombre c'est le prix, mais sur ce type de produit, eh bien c'est tout simplement normal. Il n'y a rien à en dire de plus cas voilà des images par le plus que 1000 mots, vous pourrez donc retrouver sur le site de Gaming Ads de nombreuses photos qui montrent cette figurine sous toutes ses coutures et moi en tout cas je la trouve top quali et à la réception je vous ferai bien sûr une vidéo overview pour vous la présenter en vrai mais ça ça sera dans un moment, rendez-vous donc en 2022 quand Halo Infinite ne sera plus un mythe hein. et sur ce portez-vous bien et bien entendu vive Halo